Salut les manchots, ici Salut les manchots, ici, Pingouin sur la chaîne Bad Wolf Et on se retrouve une nouvelle fois pour le montage de mes supports de valise et duties Premier démontage, la selle de la belle Ensuite il va falloir virer l'ensemble porte-poignée paquet pour venir afin de glisser à leur emplacement les pattes de fixation des supports de valise. On se munit de sa clé de 12 et on attaque. Alors dans la notice, il est conseillé de virer également les deux dernières vis qui sont situées ici, présentement sous ma platine de support JV. Donc je vais simplement profiter du fait que ça bouge assez pour pouvoir y glisser mon support de valise sans avoir à tout démonter. Étape suivante, virer les quatre pieds passagers à la clé à de 8. Et on vient d'ores et déjà s'attaquer au montage en venant intercaler une rondelle par-dessus la patte de fixation pour finir par visser le tout avec la plus grande des vis. Sur les quatre rondelles, deux seront à venir intercaler entre la patte de fixation et le plastique sur la, les fixations arrière du porte paquet Les deux autres seront à réserver à la vis avant des calepiers passagers afin de venir rattraper le déport causé par l'épaisseur de la patte de fixation. Personnellement, je trouve cette épaisseur bien insuffisante et il aurait sans doute fallu 3 rondelles de cette épaisseur afin de faire une entretoise capable de rattraper ce déport. Puis on vient revisser le calepied avec les 4 vis identiques. Et tu vis visse, visse ce pied qui te plaît Et tu tournes, tournes, tournes, la clé dans son... Et voilà les mancheux de notre premier support de montée Je vais vous avouer que contrairement aux parc artères qui sont rentrés comme papa dans maman J'ai dû un poil forcer sur le support de valise Afin de présenter correctement les trous face l'un à l'autre Au niveau du calpier passager Mais au final tout va bien Il n'y a plus qu'à répéter exactement la même opération de l'autre côté Étape suivante, le rigidificateur qui va entre les deux. Rien de bien sorcier. Il suffit de faire venir le rigidificateur sous la bavette. Il y a deux vis à fixer dans un trou qui est déjà libre au-dessus des deux vis de support de clignotant. Et ici, vis-écrou avec les pattes par-dessous, les supports de valise. Et de voici quatre vis en tout. De moyenne et de petites. Les petites sont destinées à être utilisées pour la fixation supérieure. Et les grandes avec écrou sur les pattes inférieures. Voilà le trou en question situé sur la boucle arrière au-dessus des deux vis de fixation du clignotant où vous pourrez venir fixer le haut de votre rigidificateur. Et puis visser toujours avec notre clé de 6. Et voilà ce que ça donne avec le rigidificateur. Et pour se faire plaisir, je vous propose d'installer maintenant une valise. Donc pour les installer, on va ouvrir l'intérieur et venir dévisser les petites molettes. Voilà. Maintenant, il va venir falloir venir clipser tout ça sur le support de valise. Il ne reste plus qu'à revisser. Normalement, ça vient plaquer. Donc serrer au maximum les deux molettes. Et voilà, on a une petite valise solidement fixée. On va venir fermer. Et voilà maintenant, deux valises montées. Il ne reste plus qu'une chose à faire, rouler. Voilà, les manchots, ça en est fini pour aujourd'hui. Si je devais conclure sur ce kit support plus valise, je ne doute absolument pas de sa robustesse et de sa fiabilité seulement le montage s'avère réellement fatigant à cause de la réelle approximation euh, des trous les uns par rapport aux autres c'est vraiment dommage mais une fois monté ça ne bouge plus et je ne pense pas que ça cause le moins de problèmes je vous remercie donc d'avoir suivi jusqu'au bout ce tuto je vous retrouverai donc d'ici quelques mois pour une revue du matériel dans son intégralité après un certain temps d'utilisation mes ressentis les différentes faiblesses que j'aurais pu constater sur le matériel etc en attendant, je vous retrouve très bientôt dans de nombreuses vidéos. À bientôt les manchots